Elle, Michèle, elle me disait que... Non, mais vous l'avez vu, là, non Alors, Michèle, elle, elle me disait que euh, son copain... Oui, alors, elle me disait que son copain... Que son copain... Que... aïe Que son copain... Il lui avait dit que... Ah Vous l'avez bien vu, là, non